Euh, du coup moi je voulais faire une petite présentation rapide pour présenter en fait des, des points ou des modules euh, de Python qui sont, qui sont peut-être euh, pas trop, trop connus ou qui sont connus mais qui sont un peu euh, qui sont peut-être pas forcément euh, vus euh, euh, comme, euh, comme utiles euh, et je voulais ouais du coup euh, sur le discus on, on, j'hésitais entre plusieurs, plusieurs, plusieurs modules et du coup je, bon, je suis parti sur les Enum. Euh, parce que c'est une fonctionnalité qui, en fait, on pense que c'est assez basique, enfin c'est assez basique, mais en fait ça a certains petits avantages, et du coup je trouvais ça euh, pratique de, de présenter rapidement euh, les possibilités des énumes. Alors, euh, du coup rapidement, il euh, y a deux PEP euh, qui, qui ont qu on, qu on, qu on fait les énumes, euh, c'est pas très, très intéressant, il faut savoir que la deuxième, elle remplace la première, donc c'est la 435. Euh, ça a été implémenté en Python 3.4, mais, euh, mais, euh, mais ça existe un peu en, en Python 2.7. Euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je l'ai toujours vu euh, de disponible en Python 2.7. Mais euh, tout le monde utilise euh, Python 3, normalement. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une enum euh, Ça va être un ensemble de clés-valeurs qui sont regroupées dans un élément unique. Euh, c'est comme une liste pour, pour contenir des espèces de variables globales. Et euh, ça se déclare euh, assez simplement. Donc, en fait, euh, là, on va déclarer une enum qui s'appelle Type, qui va hériter de enum. Euh, et cette, cette, ce user type, il va avoir deux clés. Une clé admin, bah, qui contiendra la valeur administrateur, et une clé user, qui va contenir euh, utilisateur. Euh, donc, ça permet de regrouper, en fait, des, voilà, des, des clés valeurs euh, qui, sont, euh, qui, qui ont un... un qui sont un petit peu liés euh, sans avoir à créer des, des structures euh, complexes, des, des suites de, ou des, des listes imbriquées, etc. Donc c'est assez, assez basique. Euh, quand, on va, quand on va choisir notre usertype.admin, donc on va, on va sélectionner la clé, en fait on va obtenir une, un type euh, qui est un enum. Euh, donc c'est une, une petite faute qu'on peut faire assez souvent. En fait, si on veut obtenir la valeur, il faut faire euh, notre usertype.admin.value. Donc, euh, le premier avantage qu'on a à utiliser des enums, en fait, c'est que on va avoir l'autocomplétion. Donc, euh, quand vous allez euh, même dans un terminal, quand vous allez faire UserType. Et ben, il va vous, il va vous proposer, enfin, point A, il va vous, vous, vous auto euh, Admin. Et euh, du coup, ça peut être intéressant juste pour, euh, pour éviter des fautes de frappe de temps à autre. Euh, après, les énumes, ils ont des, des fonctionnalités. Bon, pour accéder aux éléments, on a vu tout à l'heure euh, comment accéder avec la clé. Donc, euh, point, euh, le nom de la clé, point la valeur, point value. Euh, on peut les parcourir si on veut. Euh, voilà. Donc là, on voit qu'on parcourt l'élément, on obtient une énume. Donc, euh, élément, il est de type enum. Et donc, euh, soit on fait le point name, donc ça va être le nom de la clé, soit la valeur, ça va être notre, notre chaîne de caractère euh, en français, en gros. Et à partir de la valeur, c'est-à-dire que vous, vous, avez, euh, bah voilà, vous avez la clé, euh, alors là, je ne l'ai pas traduit. Donc, si vous avez la clé administrateur, euh, en fait, si vous, si vous entrez une chaîne de caractère à l'intérieur de user type. Bah, il va vous retourner un enum object si cette clé elle, a été trouvée. Euh, et si elle n'a pas été trouvée, bah, ça vous retourne une value error. Euh, voilà, donc là, j'ai une typo sur ma, ma présentation parce que basic user c'était euh, utilisateur de base, en fait. C'est juste que je n'ai pas, pas corrigé. Euh, si on utilise du coup la comparaison, en fait, notre user type, quand on va le déclarer, bah, ça va être, euh, il va être de type enum. Euh, donc euh, quand on va faire euh, user type point notre clé bah là on va avoir vrai mais par contre si on essaie de, directement de donner une chaîne de caractères qui correspond à la value en fait ça, ça marchera pas donc ça c'est pareil c'est un petit point euh, où généralement on fait des erreurs donc euh, voilà faut en fait faut bien et du coup voilà, bah du coup ça, ça permet de faire un, un point qui est assez intéressant. Ça vous permet de faire des, des validations de chaînes, c'est-à-dire que si vous avez des valeurs euh, qui vont être, euh, là, par exemple, une, une liste de systèmes d'exploitation, et que vous voulez euh, vous voulez euh, vous voulez autoriser que euh, au sein d'une fonction euh, que euh, cette chaîne de, enfin que un certain ensemble de chaînes de caractères. Eh bien, vous pouvez euh, définir avec le, le type inting ou le, ou le tipping, euh, en fait, de, vous pouvez spécifier directement une enum, et ça va vous permettre d'autoriser euh, le type chaîne de caractère, mais qu'avec euh, ces valeurs-là, en fait, qui sont définies dans l'enum. Donc ça, c'est euh, euh, un petit avantage, c'est du fait que euh, bah, l'enum, en fait, ça correspond à une classe, euh, en termes de Python, bah on, on va le voir un petit peu mieux. Donc, on a un petit avantage, enfin, un petit, un petit intérêt, c'est si on a des grosses comparaisons à faire. Euh, donc là, on a un, type, un user type qui arrive dans notre application, euh, sur la gauche, et euh, on, peut, on, peut, euh, on peut tester pour savoir euh, s'il est admin ou s'il n'est pas admin. Euh, Ce n'est pas un super exemple, mais euh, ça, permet de, ça permet de voir un peu... Euh, Enfin, ça permet d'avoir une, une, une manière assez claire de faire euh, des grosses comparaisons. Euh, après, on a vu, avec, avec Python, là, on va avoir le pattern matching qui arrive, et euh, du coup, ça peut être encore plus intéressant, mais je ne sais pas, enfin, là, je n'ai pas vraiment développé le sujet. Donc, voilà. Euh, donc, en fait, une enum, en soi, c'est vraiment une classe avec, euh, avec des clés, en gros. Et, euh, et euh, donc là, c'est sous sa forme la plus basique. Euh, c'est qu'on va avoir euh, un, un objet qui, qui sera euh, type confinement. Et euh, il va avoir euh, donc des clés et des valeurs. Mais en fait, on peut améliorer cette interface. Euh, parce que du fait que c'est une classe Python, et ben, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir euh, ben là, j'ai utilisé des tuples, du coup, et euh, en définissant euh, une méthode init, eh ben, on va pouvoir accéder, en fait, aux premiers éléments, enfin, ben, la première date ou la deuxième date d'un élément. Donc ça, ça, ça commence à, à laisser transparaître, en fait, un intérêt pour pour pour avoir... Enfin, euh, pour, pour utiliser des énumes, quoi. C'est que si vous avez vraiment des des petits objets euh, qui peuvent avoir euh, deux trois attributs, euh, ben en fait, les, les énum, ça peut, ça, peut, ça peut rapidement coller. Et euh, en reprenant le, le, le principe, euh, en fait, vous pouvez définir des properties. Donc là, j'ai défini une property de durée euh, pour dire ben, la date de fin moins la date de début. Euh, donc là, ça ne marche pas parce que c'est des chaînes de caractères, mais dans, dans le cas où on aurait eu des, des, des date time ou quelque chose du genre, en fait, on peut faire des calculs. Enfin, euh, on, voilà, on peut avoir des, des, des properties qui, sur des énumes, en fait, et euh, c'est une fonction qui est assez cool, en fait. Euh, dans les usages, enfin, euh, moi, l'un des... des Enfin, l'un des usages qu'on qu utilise le plus euh, à, titre, euh, à titre professionnel, du coup, c'est pour, euh, pour donner, en fait, une, une manière, euh, un, un label vraiment explicite à, à des variables ou à des, des chaînes de caractères. Euh, donc là, j'ai pris euh, l'exemple des, des droits Linux. Il euh, y, y, y a beaucoup de, beaucoup de cas d'utilisation, en fait, où ça permet d'avoir, euh, ouais, voilà, ça permet d'avoir des, des, des variables qui... Quand on la lit, bah, on, sait, on sait ce qu'elle contient, et euh, du coup, c'est assez pratique. Euh, ça va faciliter le développement pour plusieurs choses. Bah, pour la, la recherche, donc ça, ça, va, ça va dépendre de votre éditeur, mais généralement, sera plus simple de trouver une enum euh, qu'une chaîne de caractères. Et du fait que c'est une classe, euh, techniquement, ce bah, sera plus facile de trouver la déclaration. Normalement, elle est dans un fichier à part, euh, enfin, en fonction des, des, des, des, des codes. Di, des codes style que vous, que, que vous respectez normalement les classes elles, ont, elles sont dans un fichier à part et euh, du coup c'est plus facile à trouver que, que des variables globales ou que ce, ce genre de choses donc, euh, donc moi je préfère mettre des données, enfin euh, beaucoup utiliser les énumes pour stocker des données parce que au final euh, fin, on, on sait où les retrouver assez facilement il euh, y a beaucoup de dérivés au niveau de la classe Enum de base, donc on a int enum qui va vous permettre de, euh, de gérer des valeurs euh, bah, entières, enfin des entiers, enfin des, voilà, des nombres. Euh, on a des, des flags pour gérer l'unicité des valeurs, donc pour ne pas que deux clés aient la même valeur. On peut avoir euh, Order et Enum pour, pour, pour comparer des clés les unes avec les autres. Euh, ou euh, pour faire des opérations binaires on a une flag, donc en fait y a, y a il euh, y a plusieurs petits dérivés euh, au niveau des énumes euh, donc voilà pour, pour euh, plusieurs petits cas euh, possibles euh, Voilà. du coup je vous invite à voir la doc parce que les exemples euh, moi j'ai essayé de mettre des exemples justement qui n'étaient pas ceux de la doc mais il euh, y a d'autres exemples dans la doc, elle sera peut-être plus parlant en termes euh, d'utilisation euh, et de possibilités euh, voilà, ouais j'ai pas parlé vraiment de tout, j'ai vraiment utilisé vraiment les, les bases mais n'hésitez euh, pas si vous avez des petites, euh, des petites euh, comment dire des petites structures ou des petites listes de données à structurer, ben voilà vous pouvez penser aux énumes parce que ça peut, ça peut vous dépanner voilà voilà et donc si vous avez des questions alors ouais on en a quelques-unes euh, la première c'est est-ce que euh, est-ce que ça auto-affecte les variables de classe Alors Lionel, est-ce que tu peux préciser par contre, parce que c'est hors contexte, si tu veux, tu peux prendre la parole, Lionel, il n'y a pas de souci. Bon, on n'aura pas, la... pas Lionel pour l'instant. Pardon, pardon, excusez-moi, <rire> je disais que la, la slide 11, la forme du init est très bizarre, J'ai jamais vu ça. Tu pourrais la montrer, l'expliquer, s'il te plaît alors, euh... ah non, c'est plus ma présentation. Euh, je la regarde. Ouais. Euh, le init ici. Euh t'entends pas. Euh, ouais, t'es sûr <rire> euh, Ouais, bah, alors ça c'est un exemple de planète, du coup je l'ai repris dans la doc, euh, il me semblait pas avoir fait de typo. Euh... Non, non, tu m'entends bah... ouais, ouais, ouais. Ouais. En fait, c'est dans le init, concrètement tu fais, tu fais quoi J'arrive pas à comprendre la logique de programmation en fait. Ah non, ouais, c'est parce que j'ai pas mis les, les start date et les end date peut-être. Ah, oui, mmh. oui, bah, carrément, mais je pensais que a... c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il y avait un truc magique qui se passait avec le. Non, non, non, non, non. Ou... non, non parce, parce que, que, que là, cette forme, je l'ai jamais vue, quoi. Et... <rire> ah, mais il fait un truc magique, là, il est en train de me mystifier. <rire> non, non, c'est parce que j'ai retouché pas mal des exemples parce qu'avant, mmh. sur les, les slides, euh, ça allait trop loin. sur euh, Du coup, on voyait pas tout le texte. Et du coup, j'ai changé euh, des, des trucs et euh, j'ai dû les supprimer et j'ai pas dû faire attention. Euh, du okay, coup, je suis désolé. Les... Ouais. Ce n'est pas... Okay. Ça, c'est euh, les aléas de la démo. Euh... Okay. Non, non, il n'y a le, pas le de magie. Et... Euh... C'est vraiment, vraiment, la, la, la... vraiment défini comme une classe. Et euh, l'avantage, ouais, c'est que... Après, pour... les, les, variables, les variables de classe. Enfin, les variables ouais. de classe. D'accord, ok. Et du coup, c'est bah, un peu l'avantage des énumes, en fait. C'est qu'on on, on va définir ça en tant qu'enum. Et puis, euh, si on veut y passer en tant que classe, après, bon, on a quand même euh, tout, tout... enfin. La manière dont c'est codé, c'est assez. C'est un héritage, donc ça reste une classe. et Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment géré comme Python, comme une classe. Du coup, c'est. Merci. Voilà. Une autre question qui a été posée, c'est est-ce que tu peux expliquer les différences avec un dictionnaire, par exemple Alors, ouais, le dictionnaire, bon, déjà, il n'y a pas l'autocomplétion sur les clés, enfin, de base. Enfin, euh, moi, moi, c'est vraiment euh, nous, on a vraiment utilisé ça parce que euh, c'est euh, euh, voilà, on est sûr que le, le, la donnée, enfin euh, la, la, la clé, euh, elle est, on, on peut la retrouver dans le code euh, méga facilement, en fait. Euh, parce que bah, nous on utilise on utilise PyCharm et euh, du coup bah, il, quand on va quand on va sélectionner soit une fonction, soit une clé d'énum, en fait, il va nous dire bah elle est utilisée ici, ici, ici et ça et ça, ça facilite grandement la maintenance en fait d'avoir euh, enfin, d'avoir cette uniformisation en fait au sein du code et euh, la possibilité ouais, de, de, de voir les usages et les, les utilisations des énumes des c'est assez pratique. Euh, voilà, et euh, bah, le dictionnaire, en fait, c'est très bien les dictionnaires, mais euh, c'est enfin voilà, là, le, le, le petit avantage qu'il y avait, ouais, c'est de, de pouvoir euh, rajouter en fait des, des attributs un peu, un peu spéciaux à ces énumes euh, euh, qui, qui font ouais, euh, comme je montré euh, la durée qui, qui permet de, de, de travailler sur. Euh, donc c'est est, est un, une micro-classe quoi. Est, on, est, on est après le dictionnaire. Le dictionnaire, c'est très bien pour pour juste des, des valeurs, mais euh, si on veut faire des traitements sur les les, les valeurs, ben bah, ouais. Enfin. Mais c'est c'est enfin les deux sont complémentaires, je pense. C'est pas l'un pour remplacer l'autre. Euh, une autre question de Lionel qui t'a demandé si t'as déjà utilisé les énumes dans des créations d'interfaces de, en ligne de commande avec Arca, euh, Click, etc. Non, alors nous on fait pas du tout euh, de, de ligne de commande, on, on fait vraiment que du web, mais euh, pour moi ouais, c'était un peu, euh, peu euh, l'utilisation, parce que pour moi le, le fait qu'on puisse euh, euh, lister une enum, enfin parcourir une enum euh, les éléments les uns après les autres, euh, moi ça m'a fait penser au menu, quoi. Et que du coup, euh, on, on a la valeur, on peut, on peut l'afficher, et euh, on attend que l'utilisateur la saisisse. Et que donc, je, je, pense que ça, ça a un usage là-dedans. Mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon domaine. Enfin, c'est pas, ouais. Non, on travaille pas du tout dans les, dans les lignes de commande, du coup. <rire> donc, euh, donc, ouais, faut, faut voir euh, où ça peut être utile. Et une autre question, les énumes sont mutables, read only, on peut les corrompre Waouh, aucune idée. Euh... Ça veut dire qu'en Python, on peut tout corrompre, mais... <rire> bah, très bonne question, en fait, suis... c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé... Euh... Euh... Pour moi, c'était une classe, donc non. Mais euh... est-ce qu'on peut modifier une énume Eh bien, bah, c'est tester, en fait. Euh... Ouais, euh... je, je sais je veux pas répondre à cette question puis euh... puis j'ai pas un... je, je pense que je pensais que non de par de base mais euh... mais j'ai aucune garantie ouais. bah très bien mon est-il utile protégeant d'écriture bah, là passe pareil je pense que c'est c'est une question qu'il faudra il faudra inspecter ça <rire> ouais ouais ouais je ne pas, je suis pas, je suis pas vraiment expert en, en enums. C'est vrai que moi, c'était, c'était, surtout faire une petite présentation parce que j'avais découvert, j'avais découvert que c'était quand même assez, assez poussé comme, comme, comme classe parce qu'au final, c'est une classe. Mmh. Euh, et, et du coup, je voulais, voilà, je voulais présenter ça. Ouais, bah voilà, par exemple, Julien vient d'expérimenter, effectivement, on peut altérer le comportement ah, du élume. En même temps, c'est légitime. En Python, on peut tout altérer. Le Python part du principe que le développeur sait ce qu'il fait et s'il décide de faire ça, c'est qu'il a une bonne raison de le faire, même si elle est contestable sur le papier. C'est comme les attributs privés, hein, avec les double underscores. Hein. Officiellement, on ne peut pas y accéder, mais si tu contournes un peu, tu arrives. Bref, euh, merci beaucoup Jeff pour ta présentation.